C'est au clame s'agrande du règne éternel Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, ô oh, mon roi. Et connais mon cœur, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Guide-moi sur mes chemins, Seigneur. D'éternité en éternité, guide-moi, Seigneur. Je proclame ta grandeur, ta puissance, je le proclame en ce soir. Je proclame ta grandeur, Seigneur. Tu règnes, Seigneur, dans ma vie, tu règnes dans la vie d'un adorateur. et Je veux le proclamer en ce soir, parce que tu es notre Dieu. Tu règnes, Oh tu règnes en moi. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous voulons rendre gloire à Dieu en ce soir. Shalom adorateur, shalom adoratrice. Vous qui êtes connectés maintenant, que Dieu vous bénisse. Dans ceux qui ne sont pas encore connectés, que Dieu hâte vos pas. Et vous qui êtes en chemin, vous qui êtes en chemin pour nous rattraper, que Dieu guide vos pas. Nous sommes convoqués devant le trône de la grâce en ce soir. Hâte tes pas, adorateurs. Hâte tes pas, adoratrices, parce que Dieu a quelque chose pour toi. Nous sommes à un rendez-vous divin et nul ne part de là sans avoir reçu sa part de grâce et de bénédiction. Maintenant et dès maintenant, dès à présent, à l'entame de ce temps, je répands la bénédiction et la grâce de Dieu sur vos vies maintenant. Mon roi est le roi des rois. Mon Dieu est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Ton roi est le roi. Ton Seigneur est le Seigneur, celui pour lequel tu te lèves chaque matin, celui que tu adores, celui que tu pries. Il est le Seigneur, il est Dieu, il est le Roi. Et il s'appelle Jésus. Mon Roi est le Roi des Rois. Mon Dieu et Dieu, mon Seigneur. Seigneur, des Seigneurs, son nom est Jésus. Ne, le, ne doute pas, n'ai aucune crainte parce que le Dieu que tu sers, il est le roi. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu grand, c'est le Dieu fort, c'est le Dieu puissant. Que cela, qu'il n'y a aucun doute dans ta, dans ta tête, il est le roi. Oh Jésus, je proclame ta grandeur, Seigneur, en ce soir. Je proclame ta puissance. Oh, je proclame ta grandeur. Je proclame ta grandeur. Il règne éternellement dans ta vie, adorateur. Il règne éternellement dans ma vie. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé, c'est pourquoi il règne dans ta vie. Il règne dans ma vie, il règne dans la vie de ton frère, il règne dans la vie de tes enfants, il règne dans ton ménage, il règne dans ton activité, il règne dans ta vie. Je proclame sa grandeur, je veux célébrer sa puissance en ce soir. Oh Dieu, qu'il est bon de te louer, qu'il est bon de te célébrer. Gloire, honneur et louange à toi, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Adorateur, adoratrice, il y a eu beaucoup de détresse sur cette plateforme. Il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de, de, de, de tristesse. Mais ce soir, je veux donner de l'espoir à quelqu'un parce que le Dieu que nous servons, c'est le dieu de gloire, le dieu que nous servons, c'est le dieu bon, le dieu que nous servons, c'est un dieu de compassion. Il est là, il se tient à côté de nous. Et c'est pourquoi en ce soir, je voulais te communiquer, je voulais te dire que dans ta détresse, fais-lui appel parce qu'il est là, il est présent. Il est là, il nous écoute, il nous entend et rien de ce qui nous arrive, rien de ce qui nous arrive ne lui est étranger. oh, oh. Dieu, je proclame ta grandeur, je proclame ta puissance, parce que rien, rien de ce qui nous arrive ne t'échappe, rien de ce qui nous arrive ne t'est étranger, c'est pourquoi en ce soir, je vais déposer la vie d'un adorateur, la vie d'une adoratrice, au pied, au pied de ton trône, afin Seigneur, que toi-même console une sœur, que toi-même console un frère, que toi-même assiste, que toi-même oriente, toi-même guide, toi-même éclaire un frère, éclaire une soeur en ce soir, parce que toi, tu as les paroles de vie, Seigneur, toi seul, toi seul as les paroles de vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Tu es le Dieu, tu es notre Dieu. Et en ce soir, je veux crier à toi avec mes frères et sœurs. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Nous voulons crier à toi en ce soir. Seigneur, nous allons lire le psaume 86. Seigneur, tends vers moi une oreille attentive. Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Je suis un de tes fidèles. Protège-moi. Je suis ton serviteur. Je me fie à toi. Sauve-moi, toi qui es mon Dieu. Je passe mes journées à t'appeler. Seigneur, accorde-moi. Accorde-moi ton appui. Je me tourne vers toi, Seigneur. Je t'en prie. Rends-moi la joie. Toi, Seigneur, tu es bon. Prêt à pardonner et généreux pour tous ceux qui t'appellent. Écoute bien ma prière, Seigneur. Sois attentif quand je te supplie. Quand je suis dans la détresse, je t'appelle. Car tu me répondras. Oui, j'ai l'assurance que tu me répondras, Seigneur. Parmi les dieux, aucun n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Aucun n'est comme toi, Seigneur. Aucun ne pourrait être ce que tu as fait. Tu as créé toutes les nations. Elles viendront s'incliner devant toi pour t'apporter leur hommage. Pour t'apporter leur hommage, Seigneur, car tu es grand. Tu fais des merveilles. Tu es le seul Dieu. Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mets en moi cette seule préoccupation. Rester soumis à ton autorité. Seigneur mon Dieu, je te louerai. De tout mon cœur, je t'apporterai mon hommage pour toujours. Ta bonté pour moi est immense. Tu m'as arraché au gouffre de la mort. Oh Dieu, des insolents se dressent contre moi. J'ai affaire à une bande de brutes qui veulent ma mort. Ils ne tiennent aucun compte de toi. Mais toi, Seigneur, oui, toi mon Dieu, toi mon roi, toi mon Seigneur, toi mon Dieu, toi le Dieu de gloire. Dieu compatissant et bienveillant, patient d'une immense et fidèle bonté, tourne-toi vers moi. Accorde-moi ton appui. Je suis ton serviteur. Donne-moi ta force. Je t'appartiens. Sauve-moi. Donne-moi un signe et tout ira bien. Honte à ceux qui m'en veulent, car ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Oh Seigneur! Acclame cette parole, car Seigneur, donne-moi un signe que tu iras bien. Honte à ceux qui m'en veulent, car ils verront que toi Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Reçois ta consolation, adorateur, adoratrice. Reçois, reçois ta consolation maintenant. Oh, je ne sais pas ce que tu vis. Oui, certains parmi nous traversent des moments difficiles. Mais je veux te dire ce soir que le Seigneur t'a déjà consolé. Maman, tu sais, c'est à toi que je parle. Le Seigneur t'a déjà consolé. Le Seigneur t'a déjà consolé. Toi, adorateur, toi, adoratrice, je ne sais pas ce que tu vis. Mais je veux te dire ce soir que le Seigneur t'a déjà consolé parce que tu as levé les yeux vers lui. Et que dans ta détresse, tu as levé les yeux et que tu as crié à lui, alors que nul nul ne crie à lui en vain. Oh, parce que tu as levé les yeux, parce que tu as crié en lui, parce que tu t'es donné, parce que tu lui as ouvert ton cœur. Oh, il a reçu, il a reçu ta prière et il a gré maintenant parce qu'il est Dieu. Il a gré ta prière maintenant parce qu'il est Dieu. Élève son nom et dis-lui merci. Élève son nom et dis-lui merci. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ces paroles d'espérance que tu mets en nos cœurs. Merci de te, pour ces paroles d'espérance, Seigneur, que tu nous donnes en ce soir. Oh oui, Seigneur, nous pouvons traverser des moments difficiles. Nous pouvons être au creux de la vague. Oh Seigneur, nous pouvons être sur la mer. Nous pouvons être dans le bateau qui tangue. Nous pouvons être, Seigneur, au fond, au fond du gouffre. Mais Seigneur, toi, tu es là. Tu es là, tu es présent. Et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ces paroles d'espérance que tu mets à nos cœurs. Merci Seigneur de te rendre présent dans nos vies. Merci Seigneur parce que par ces paroles, nous savons que tu es là, que tu es présent, que tu nous écoutes, que tu nous entends. Peu importe le temps que tu mets à réagir, nous savons Seigneur que tu es là. Et nous croyons Seigneur, nous croyons Seigneur que jamais tu ne nous abandonneras. Jamais tu ne nous... Parce que nous avons du prix à tes yeux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous pouvons être dans la détresse. Nous pouvons être dans les problèmes. Nous pouvons être dans les difficultés. Nous pouvons être fatigués. Nous pouvons, oui, c'est notre humanité qui nous le commande. Mais Seigneur, je crois que toi... Peu importe la situation que nous traversons, tu es là, tu es au cœur de tous les tourments qui nous tournent autour, tu es là. Et cette parole, ce psaume Seigneur vient nous dire ce soir que jamais tu ne nous abandonneras. Parce que pour autant que nous ayons la force Seigneur de crier à toi, de lever les mains vers toi dans la détresse. Oh Seigneur, de te faire appel Seigneur, de lever les yeux vers la montagne Seigneur, pour crier à toi Seigneur, tu nous répondras. Tu nous répondras parce que tu es, tu es, nous sommes tes enfants, oh nous sommes tes serviteurs Seigneur pas en vain que nous nous sommes rassemblés chaque soir devant toi. C'est parce que nous croyons, Seigneur, que toi seul est le chemin. Toi seul est la vérité. Toi seul est la vie. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Merci pour tes bontés qui se réveillent Renouvelle chaque jour dans nos vies. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci. Merci. Merci. Que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Oh Seigneur, je veux te dire merci de la part d'un adorateur ce soir. Je veux te dire merci de la part d'une adoratrice ce soir. Je veux te dire merci de la part d'un de tes enfants ce soir. Je veux te dire merci, Seigneur, de la part d'une famille ce soir. Je veux te dire merci de la part d'une maman, d'une maman ce soir. Je veux te dire merci de la part d'un papa ce soir. Oh Seigneur, vers toi, nous voulons nous élever. Vers toi, nous voulons nous élever. Oh Seigneur, détourne-nous Seigneur de tous ces problèmes qui nous tirent vers le bas Nous voulons nous élever vers toi Oh Seigneur, donne-nous, donne-nous de pouvoir tenir debout De lever les yeux, de lever les yeux vers toi C'est parce que c'est là que se trouve notre salut Parce que tu es Dieu Et autant de fois que nous crierons Seigneur Tu nous répondras parce que tu es notre Dieu Parce que tu es notre Seigneur Et que nous avons du prix à tes yeux Merci mon Dieu Merci, merci mon Dieu Merci mon Dieu nous n'avons nulle part autre où aller, Seigneur. Nous n'avons nulle part autre où aller, Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous n'avons nulle part autre où aller. Adorateur, adoratrice, je veux que tu écoutes ce cantique et que tu Tu te l'appropries. Oui, ce cantique, est, est, est, est, les paroles sont extraites du livre de Jean. Du livre de Jean, où Pierre a crié à Jésus en disant, à qui irions-nous Oui, adorateur, adoratrice, à qui iras-tu à qui iras-tu? Tu n'as nulle part autre où aller. Il est le seul. Il est le seul. Il est celui qui t'a donné la vie. Il est celui qui te vivifie. Et il te dit ce soir: il a le pain descendu du ciel. Il est le fidèle. À qui, à qui irions-nous? Le pain vivant venu pour nous racheter. la vraie vie Écoute ces paroles C'est toi Seigneur mon bonheur C'est toi qui me donne la vraie vie À qui irai je À qui irions-nous À qui iras-tu adorateur À qui iras-tu adoratrice À qui, à qui iras-tu Il te dit que dans la détresse, lève les yeux vers lui il te dit que lorsque tu es dans la vague, lève les yeux vers lui. C'est de la montagne, parce que tu as levé les yeux que te viendra le secours. À qui iras-tu Il a les paroles de la vie. Il a le pain de vie. Il est la source et la ressource. Oh Seigneur, il est la source et la ressource qui te fait tenir. À qui iras-tu À qui iras-tu Il est la source de la joie éternelle. C'est lui qui est venu nous sauver. Et chaque jour, nous sommes du feu. Il est la source. Il est la vie éternelle. Il est le pain éternel. Il est le pain de vie. C'est lui seul notre bonheur. Notre bonheur dépend que de lui seul. Notre joie dépend que de lui Oh, sans toi Seigneur, que pouvons-nous faire C'est toi qui nous donne la vraie vie Seigneur. À qui irions nous À qui iras-tu À qui iras-tu À qui iras-tu À qui iras-tu adorateur iras C'est la question que Pierre a posée. À qui iras-tu Pose-toi la question. À qui iras-tu À qui Regarde devant, derrière. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui par qui tu es. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Père vivant descendu du ciel. Il est la résurrection. À qui? À qui iras-tu? À qui iras-tu? À qui iras-tu? Iras Ces paroles sont extraites. C est, c est, les paroles de ce cantique sont extraites du livre des gens, comme je vous ai dit tout à l'heure. Exactement au, au, au chapitre 6, les versets 68 à 69. Jean 6, verset 68 à 69. Jean 6, verset 68 à 69. Mais avant d'arriver là, je voulais vraiment, pour que cette parole à qui il en nous prenne tout son sens, pour que ça prenne tout son sens, c'est parti de quelque part. Lorsque vous prenez le chapitre 6, le chapitre 6, le chapitre 6 commence par l'épisode où Jésus nourrit 5000 personnes avec deux poissons. Là, Jésus se révèle comme le pain qui nourrit. Il se révèle comme celui qui, qui te donne à manger quand tu as faim. Au début du chapitre 6, il nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Jésus, dans l'entame du chapitre 6, se révèle à toi comme celui. Qui peut te nourrir à partir de rien je ne sais pas si vous avez déjà vu imaginez euh, le palais de la culture avec 4000 personnes avec deux pains et, et, et, et cinq poissons et cinq pains et deux poissons imaginez un peu imaginez le palais de la culture quand il y a un concert c'est 4000 personnes 4000 personnes donc imaginez qu'on vienne avec deux pains donc jésus se révèle déjà là à toi comme celui qui peut te nourrir à partir de, de, de très peu à partir de rien à qui iras-tu lorsque tu auras faim à qui iras-tu lorsque tu auras faim à qui iras-tu lorsque tu auras faim lorsque tu avances dans, au, à partir du verset 16 c'est là Jésus marche sur l'eau, Jésus marche sur l'eau sur un lac agité, les disciples ont peur et ils marchent sur l'eau là encore Jésus se révèle comme le dieu de l'impossible un homme, un, un homme, même s'il pèse 2 kilos, il ne peut pas marcher sur l'eau. Mais Jésus marche sur l'eau, là. Il marche sur l'eau. C'est-à-dire, peu importe, on dit, il marche sur sur le lac agité. Peu importe l'agitation qui est dans ta vie. Peu importe le problème que, que, que, que, que tu as. Peu importe ce qui peut t'arriver. Jésus dit, moi je marche sur ce problème. À qui iras-tu, adorateur? À qui iras-tu? À qui iras-tu? Si tu avances à partir du, vers, du, du, du, du, du verset 25 vers jusqu'au verset 59, avant, Jésus se relève à toi comme le pain de vie. Et là, il n'est plus le pain qui va te rassasier au, chapitre, au début du chapitre 6. Mais il dit, il est le pain de la vie. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et mon sang, il vivra éternellement. Jésus se révèle comme le, la source de l'éternité. Celui qui va te donner la vie, la vie éternellement. « À qui iras-tu, adorateur ?»« À qui iras-tu »« Il te nourrit quand tu as faim. »« Il marche, il, il, il, il, il calme les tempêtes de ta vie. »« Il comble les vallées. »« Il abaisse les montagnes. »« À qui iras-tu »« Est-ce que tu, tu, tu, tu te rends compte de qui est notre Dieu ?»« Il est la solution à tout. »« Tu as faim, il est présent. » Ta vie est agitée, ta vie est tourmentée, tu es dans la détresse. Il est là. Il est là. Il est là. Et donc c'est à juste titre, hein. c'est à juste raison. C'est vraiment dans, dans, dans la foi, dans la foi, c'est dans la révélation. Que Pierre peut dire, à qui irions-nous Seigneur, tu as les paroles de la vie. Les paroles de la vie ont commencé à partir de la multiplication des pains. Il a, vu, il a dit, remplissez les pains et déposez. Sa parole a multiplié le vin, le, le, le pain. Sa parole a multiplié le pain. La même chose s'est passée à canard Sa parole, remplissait d'eau, de, c'est déjà. Sa parole a changé le vin. L'eau le, en vin. Il a les paroles de la vie éternelle. Et c'est pourquoi Pierre Pédi dit à qui irions-nous. Et Pierre le dit parce que, ça c'est le moment où Jésus a enseigné, les gens sont en train de douter, ils sont dans le doute, hein? ils sont dans, dans les critiques. Ah mais lui là c'est le fils de Joseph, mais comme il peut dire qu'on le, est, est, est, le connaît ici, c'est le fils de ceci. Donc il y a même une partie des disciples qui sont partis et quand Jésus se retrouve avec les douze, va leur demander, mais vous aussi vous voulez partir. C'est là que Pierre va poser ce tableau de voix, à qui irions-nous Seigneur, tu as les paroles de vie. Hier tu nous as nourris avec 5 pains et deux poissons Avant hier tu as marché sur le lac Tu as calmé la tempête Seigneur Alors que nous étions en train de, de, de couler Oui Seigneur tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu es là À qui irions-nous qui, qui pourra nous nourrir Qui pourra calmer les tempêtes dans de, de, de, de vie Oui ceux qui ont critiqué il y, a de, il y a des personnes comme ça Même parmi nous les 12 il y en a un Jésus dit parmi vous les 12 mais il y en a un qui est parti Parce que Parce que Ils ont manqué d'espérance. Ils n'ont pas suivi la pédagogie de Jésus. Ils n'ont pas suivi la pédagogie. Avant de parler du pain de vie, que lui-même, il est le pain de vie, le pain descendu du ciel, il les a nourris du pain, du, du, du, du pain, du, du, du, du, du, du, du pain matière, de, le même pain, comme la manne que les ancêtres ont reçu dans reçue. Les... Il leur a donné du pain qui équivaut à la manne, à la manne qui t'ennuie, parce que leur corps physique avait faim. Mais aujourd'hui, le pain dont il te parle, le pain de vie, c'est le pain qui va te donner la vie éternelle. À qui iras-tu, adorateur à qui iras-tu? À qui iras-tu? À qui iras-tu? À qui iras-tu? As-tu quelque part d'autre où aller? Je veux parler à quelqu'un qui est en détresse ce soir. Tu peux avoir mal au cœur, tu peux pleurer les larmes de ton corps, mais Jésus te dit, Jésus te dit, et le psaume 86 l'a dit. Tu es consolé. Tu es consolé. Ils verront nos ennemis rougiront. Et toi, parce que tu m'aides et tu me consoles. Yahvé l'a dit. Il a dit que lui il te consolera. Que lui, il est le consolateur. Nul autre ne peut te consoler. Il est le consolateur. Il est celui qui nourrit ton corps. Il est celui qui nourrit ton âme. Il est celui qui te donne la vie éternelle. À qui iras-tu As-tu quelque part d'autre aller Il est le Dieu. Il est, il est notre Dieu. Le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé. Et nul autre n'est comme lui. Alors, je te pose la question. À qui iras-tu, adorateur À qui iras-tu qui iras-tu Oui, tu peux avoir des faiblesses à un moment donné. Tu peux être dans, dans une situation de détresse. Et cette détresse peut te conduire à, à, à dire des choses, à douter. Cette détresse peut te conduire à te poser des questions sur la nature de, de, de ton Dieu, sur le désir profond de ton Dieu pour toi. Mais ça n'empêche pas, ça n'enlève ne, ça rien à sa nature. Il est Dieu, il est fidèle, il console. C'est lui qui... Ça, ça ne lèvera rien à sa nature mais lorsque tu auras fini lorsque tu auras fini, lève les yeux vers lui dans ta détresse, parce que c'est tout ce qui te reste tu n'as nulle part autre où aller. Si tu en as douté à un moment donné, tu n'as nulle personne d'autre vers qui te tourner. Les hommes ne pourront rien faire pour toi. Les hommes ne pourront rien faire pour toi. Ton argent ne pourra rien faire pour toi. Non, non, non. Ton travail ne pourra rien faire pour toi. Mais lui, Dieu, lui, Dieu, lui, Dieu, qui est le maître de toutes choses, qui est le maître du temps et des circonstances, hein, lui seul a la capacité de te... De, de, de te donner en même temps la manne dans le désert et de te donner le pain de la vie éternelle. Parce qu'il est Dieu, il a pouvoir sur tout. Alléluia. Alléluia. À qui irions-nous? J'aime cette parole. J'aime cette parole. J'aime cette parole. J'aime cette parole. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Lorsque tu es au cœur, au cœur de la détresse, tu, tu, tu te poses des questions et tu, tu, tu, tu, tu, tu es dans le doute. Tu peux même faire comme les disciples qui ont quitté Jésus après le discours qu'a fait. Tu peux même partir. Mais à un moment donné, tu t'arrêtes et tu dis au fond, à qui irais je À qui irai-je? Personne, nul homme ne peut te consoler. Nul homme ne peut te consoler. La consolation est à Dieu. La consolation est à Dieu et c'est pas son esprit, son esprit qui vivifie, son esprit qui rend fort, qu'il va te consoler. C'est pas son esprit qui qui vit en toi. C'est pas ton esprit qui vivifie que que ta détresse va s'atténuer, va disparaître. La paix intérieure que tu vas, il n'y a que Dieu seul pour faire ça. Personne ne pourra faire ça pour toi. Alors, si tu as encore des doutes, je dis, pose-toi la question encore aujourd'hui. À qui irais-je? A qui irai-je? A qui irai-je? -il, Il a dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais moi, mais moi, mais moi je les nourris. Au cœur de la détresse, au cœur de tout tourment, souvenez-vous, lorsque le Christ est parti, lorsqu'il était avec les, les, les, les, les apôtres, les apôtres et qu'ils se sont. Ils, ils, ils ont vu se lever dans les cieux, ils étaient tourmentés, ils étaient apeurés. C'était vraiment, j'allais dire, le printemps de la persécution pour les apôtres. Votre, Christ, votre Jésus, que vous, vous, vous, vous, il est parti. Ils étaient apeurés. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la chambre haute? Dans la chambre haute. Dans la prière, dans l'adoration. Dans la prière, dans l'adoration. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas qu'ils ont trouvé refuge. Et que l'Esprit Saint est venu les consoler. Donc toi, adorateur, adoratrice, au cœur de la détresse, je dis, à qui iras-tu Non, tu n'iras nulle part. Le seul endroit où tu peux partir, c'est d'aller dans la chambre haute. C'est de te mettre au pied du, du, du roi de gloire. C'est de te mettre au pied, au pied du trône. Au pied du trône pour implorer ton Seigneur. Pour lever les yeux vers lui. Et lever les yeux vers lui parce que c'est de lui seul que peut te venir le secours. C'est de lui seul que peut te venir le secours. Tu n'as nulle part autre où aller. Tu n'as nulle part autre où aller. Et tu fais bien d'être sur cette plateforme chaque soir. Tu fais bien d'être chaque soir sur cette plateforme. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a, il, il a rien d'autre. C'est lui seul. Il est le seul. Il est la vérité. Il, a, il, il est le chemin. Il est tout pour toi. Vous connaissez le chant. Tu es tout pour moi, oh, Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Je, je, je, tu n'as personne derrière toi Tu n'as personne devant toi Tu n'as personne à côté Tu n'as personne Je dis, lui il est tout pour toi Il est tout pour toi Il n'y a que lui Il n'y a que lui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 que toi au dans là mon seigneur il n'y a que toi dans la maladie seigneur il n'y a que toi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 Est-ce qu'une seule personne parmi vous, c'est adorateur, adoratrice, Je vous pose la question. Est-ce que vous savez que lorsque nous prions, lorsque nous, nous inclinons notre cœur vers Dieu, il nous répond, il nous parle. Et c'est pourquoi on peut, on, on peut dire, aujourd'hui le Seigneur m'a révélé que, aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur que. Est-ce qu'il y a un seul jour, un seul jour, vous vous êtes tourné vers le Seigneur et, et, et, et, et il a mis à votre cœur, ah pardon, tu me fatigues aujourd'hui là. Est-ce qu'un seul jour le Seigneur vous a mis à cœur cette parole est-ce qu'un seul jour un de vos frères est venu vous dire que ta, ta, ta prière ça commence à fatiguer le Seigneur Donc arrête un peu Est-ce qu'un seul jour un frère vous a dit que le Seigneur vous lui, a, lui a révélé un seul, une telle parole pour vous Est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur un jour que ta, ta, ta prière le fatigue Est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur un jour Est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur un jour ça C'est parce qu'il n'est pas fatigué de t'écouter il n'est jamais fatigué. C'est avec bonheur, c'est avec plaisir que ses bras sont restés ouverts. Ses bras sont restés ouverts pour t'accueillir dans ta détresse à tout moment. Il est là, il est présent. Parce qu'il sait que toi, toi, dans la foi, tu sais que tu n'as que lui. Si tu sais que dans la foi, tu n'as que lui. Si tu sais que dans la foi, tu n'as que lui. Alors, incline ton cœur vers lui. Incline ton cœur vers lui. Incline ton cœur vers lui et répand, répand ton âme devant lui. Répand ton âme devant lui. Je n'ai jamais, oui, ma soeur, ma grande soeur, je n'ai jamais, euh, le Seigneur m'a jamais mis à cœur que mes prières le fatiguent. Au contraire, chaque fois il me dit, mais ma petite, c'est comment, je ne t'entends plus, qu'est-ce qui se passe Au contraire, il te met à cœur, on dirait que il, il, il, il, il déclenche toujours l'envie de lui parler. Parce que quand il te sent loin, il, il déclenche ça dans ton cœur, il te met ça à cœur. Il n'a pour toi toujours que des paroles d'espérance, il n'a pour toi toujours que des paroles de, de, de, de, de bonheur. Même lorsque le danger veut t'arriver, il va te mettre à cœur, il va mettre au cœur au d'un frère, il va mettre au cœur d'une sœur une, une parole pour te sortir de là. Même lorsque tu es dans la, dans la souffrance, dans la détresse, il va mettre une parole au cœur d'un frère, au cœur d'une sœur pour te consoler parce qu'il est Dieu, il n'est jamais fatigué. Il n'est jamais fatigué et c'est pourquoi je vous dis que s'il si, si, si fermait l'œil un seul jour, un seul, ne serait-ce que 30 secondes sur nos vies, nous serions perdus. S'il si fermait les yeux, 30 secondes sur nos vies, nous serions perdus. Nous serions perdus parce que parfois, entre le péché et la vérité, entre le péché et la vérité, parfois, il y a 30 secondes. Et dans ces 30 secondes-là, Dieu trouve le temps de te sortir de là, frère. Dieu trouve le temps de te sortir de là parce que tu as du prix à ses yeux. S'il fermait les yeux une seconde, une seconde sur nos vies, nous serons perdus. Nous serons au bord du gouffre. Nous serons perdus. Alors, si lui, si lui, le Père, le Père. Si lui, le Père, le Père des milliers, imaginez-vous combien sommes-nous chaque jour à adorer, à lever les mains vers lui, à prier. Nous sommes des milliers, nous sommes des millions et ce n'est pas fini parce que l'œuvre de Dieu doit encore avancer. Nous voulons être 5, 5 milliards, que 5 milliards de personnes se mettent à genoux pour implorer. Dieu. Nous, mais il entend la voix de chacune des, des personnes. Il entend la voix. Il entend nos voix. Il distingue nos voix parce qu'il nous connaît chacun par son nom. Il nous a appelés. Ce n'est pas en vain que nous sommes ici. Il nous a appelés chacun par son nom. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de te parler. Et c'est de lui que Pierre dit, à qui irions-nous C'est lui. C'est lui. Lorsque les autres ont fini de critiquer, lorsque les autres ont fini de te dire, mais toi c'est à l'église, tu dors. Lorsque les autres ont fini de te dire, mais toi même ton Dieu est là-même, on ne voit pas ça dans ta vie. Lorsque les autres ont fini de te dire, hmm, c'est quel genre de chrétien ça, on ne voit même pas de changement. Quand ils ont fini de te dire ça, toi dans ton cœur, tu sais, tu sais que son temps n'est pas ton temps. Et que les bavardages... Bavardage autour, il parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour toi et en temps voulu, au temps opportun. Oui, la, la prophétie dans ta vie va se réaliser parce qu'il est Dieu et la prophétie est en marche. Elle arrivera à son terme sur ta vie parce que pour toi, il a un projet et le projet qu'il a pour toi, c'est le bonheur. Oui, il a prévu, adorateur, adoratrice, il a prévu pour toi une élévation que les, les, les, les yeux, les yeux de tes contemporains ne peut pas comprendre Il a prévu pour toi quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre Parce qu'il sait que tu es attaché à lui Parce qu'un jour tu as crié comme Pierre Tu as crié comme Pierre À qui irai-je, Seigneur Toi tu es le Dieu de ma vie Toi tu es le Dieu je, je, je, je, Tu es mon Seigneur Toi tu es mon roi Parce que tu as crié à lui Parce que tu as crié à lui Parce que tu as crié à lui Il le sait Il le sait alors adorateur, adorateur, chaque fois qu'il te viendra, il te viendra un doute, parce que ça arrive, ça arrive que tu aies des doutes, Il y a des, des, des, dire des vents contraires qui peuvent te, te, te, te traverser, de, te traverser, tu es humain, ton humanité parfois te laisse des choses te traverser, souviens-toi, souviens-toi de ce que Pierre a dit, à qui irais-je, à qui irais-je, oui, il n'y a pas eu ce marché, ce marché est passé à côté de moi, oui, ils ont fait des magouilles. Le marché est passé encore. Mais c'est parce que Dieu te prépare un marché encore plus grand. Il pas, ça, c'est un marché qui, qui, qui ne va même pas glorifier son nom. Donc, il a prévu un marché qui va glorifier son nom. Et c'est pour ça que ce marché-là est passé devant toi. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Parce que tu sais à qui tu as dit à qui irions-nous Tu sais à qui tu l'as dit. Tu sais à qui tu l'as dit. Tu sais à qui tu l'as dit. J'aime cette parole. J'aime cette parole parce que c'est un cri qui vient de ton âme. C'est ton âme qui le dit. C'est ton âme qui le dit. Quand tu le dis, ton âme est activée pour être connectée à ton Dieu. C'est avec lui seulement que tu peux ressentir des choses comme ça. À qui irais-je, Seigneur en fait, je me mets un peu à la place de Pierre et Jésus est en train de dire, ils m'ont critiqué, ils ont fait ceci, machin, tous ceux-là sont partis. Et toi aussi, tu vas partir Je, je, je vois un peu la détresse dans, dans, dans la voix du, du, du... Il dit, vous aussi, vous allez partir Vous aussi, vous allez partir Vous aussi, vous allez partir Est-ce que vous aussi, vous allez m'abandonner Toi et moi, adorateurs... Nous sommes comme Pierre ce soir. Nous sommes comme Pierre demain. Nous sommes comme Pierre éternellement. Nous sommes comme Pierre pour toujours. Nous sommes comme Pierre. Et nous dirons à Jésus, lorsqu'il nous dira Est-ce que tu veux partir Nous crierons à lui À qui irions-nous, Seigneur À qui irions-nous, Seigneur Loin de toi, nous ne sommes rien. Loin de toi, nous ne sommes rien. Loin de toi, nous ne pouvons rien. Ô oh Seigneur, nous savons que tu as la capacité de nous nourrir comme nous, nos ancêtres dans, dans le désert avec la manne et les cailles. Nous savons Seigneur que tu as la capacité de nous guérir, de nous, infim, de nous infimiter. Parce que toi Seigneur, tu es celui qui fait ouvrir les yeux aux aveugles. C'est celui qui fait que le sourd entend. Tu es celui, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui fait marcher le paralytique. Et donc, lorsque nous serons malades, nous n'avons nous, nous, nous, nous nous, nous peur de rien. Si la maladie nous emporte, Seigneur, c'est parce que, par ta sainte volonté, il t'a plu de, de, de, de nous reprendre. Parce que nous, nous savons que nous sommes à toi. Nous venons de toi. Et que nous partirons vers toi. Et que l'éternité nous est promise par toi. Et ce soir, je veux que chacun de nous proclame et le dise. Ce soir, approprie toi cette parole. approprie toi cette parole et dis au Seigneur, je n'ai nulle part autre où aller. Je n'ai nulle part autre où aller, Seigneur. Je n'ai nulle part autre où aller. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. J'ai faim, je n'ai que toi. « Seigneur, si ma maison manque, si il, il, il, il manque de l'huile, je n'ai que toi. Oh Seigneur, si aujourd'hui tu es à la place de la veuve de Sarepta et qu'il il te reste que 20 grammes de farine et un, un peu d'huile, dis-toi que le Seigneur est là, il est présent. » Et que de même qu'il a nourri les autres hier, il pourra te nourrir. Et jamais farine ni jardine ne manqueront de ta maison, parce que tu sers un dieu qui est fidèle, un dieu qui est bon, un dieu qui est compatissant. Lui seul a la capacité de te renouveler. Lui seul a la capacité de te consoler. Lui seul a la capacité à la capacité de te nourrir, de te guérir, de te lever, de te lever. Lui le seul. À cette capacité. Lui seul a cette capacité. Reste ferme dans la prière. Tiens-toi toujours sur la brèche. Monte toujours dans la chambre haute. Lève les yeux vers le Père. Lève les yeux vers le Père. Garde les yeux fixés sur lui. Garde ton cœur incliné vers les choses de Dieu. Garde le cœur incliné vers les choses de Dieu. Regarde le visage. Regarde le visage de ton Dieu. Regarde le visage et fais des choses qui inclinent son cœur en ta faveur. Parce que lui, il sait. Il sait que toi, il sait que tu n'as que lui. Il sait que tu n'as que lui. Lorsqu'on qu meurt et qu'on part, quand on arrive, c'est lui qui est là-bas. C'est-à-dire il est ici avec nous Et c'est lui qui est là-bas Nos parents, tous ceux qui sont avec nous ici Nous les laisserons ici, nous partirons Tout ce que nous sommes en train de... de, de, de ce pourquoi nous nous levons chaque matin pour partir, pour venir Nous laisserons tout ici Y compris nos enfants, nos parents Mais celui avec lequel nous avons le rendez-vous divin C'est celui, c'est le même qui est avec nous ici aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Ce n'est pas merveilleux? Quand il dit à qui irions-nous, mais c'est cela. C'est cela. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est avec toi aujourd'hui. Il est avec toi aujourd'hui et il sera avec toi dans l'éternité. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu veux aller où Il est le début et il est la fin. Et il est avec toi. En fait, ce n'est pas un point zéro à un point A, à un point B. Et puis il est à A et puis tu le trouves à B. Mais entre A, B, tout le chemin, tout le parcours, c'est lui. C'est lui qui t'accompagne. C'est lui qui te guide. C'est lui qui te conduit. Il est avec toi maintenant. Il dit, et moi je suis, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu connais la fin des temps? Tu connais la fin des temps? Il parle de l'éternité. Il est avec toi aujourd'hui. Il est avec toi hier. Alors, ne sois même pas distrait. Ne sois pas distrait du tout. Ne sois même pas distrait parce que c'est celui qui est avec toi ici qui sera avec toi dans l'éternité alors comment tu vas faire, comment tu vas ordonner ta vie comment tu vas organiser ta vie pour, pour, pour, pour, pour que ensemble, pour, pour que vous, vous, vous soyez ensemble aujourd'hui, maintenant demain et pour l'éternité c'est ça qui doit être ton plan d'action c'est ça qui doit être ton plan d'action quel est ton plan d'action pour demeurer dans la présence et dans l'intimité de Dieu maintenant et pour l'éternité voilà voilà le sens de la question de Pierre. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Que dois-je faire pour que le Seigneur demeure avec moi maintenant? Pour qu'il demeure avec moi demain? Pour qu'il demeure, pour que je sois avec lui maintenant, demain et pour l'éternité? C'est ça la réponse de Pierre. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Cette parole bénit mon cœur, cette parole bénit mon âme. Bénis mon, bénis mon âme, je ne sais pas pour toi adorateur, adoratrice, mais je vais te donner une parole de, de consolation ce soir, je veux répondre à la détresse qui t'habite en ce moment, je veux répondre ce soir, je veux répondre ce, ce soir à, à, à tout ce qui te tourmente, ne sois guère tourmenté, parce que le Dieu le Dieu que nous servons le Dieu que nous servons, le Dieu le Dieu que nous servons, celui pour qui nous sommes là chaque soir, celui pour qui nous nous levons, celui qui nous ouvre chaque jour les yeux au merveilles de la journée celui qui nous conduit qui conduit nos pas il est là il est toujours présent et nous n'avons nulle part autre où aller restons connectés sur lui ne soyons même pas distraits ne soyons même pas distraits on peut être entouré les méchancetés du monde peuvent nous entourer mais... mais lui il élève des barrières de feu autour de nous afin que ces méchancetés ne nous atteignent pas afin que ces méchancés... les méchancetés peuvent toucher ton ton, ton, ton, ton corps, ça peut toucher ton corps, mais il ne faut pas que ça atteigne ton cœur. Parce que c'est là que siège le Dieu de gloire. Et laisse Dieu siéger dans ton cœur, afin que rien ni personne, rien autour de toi ne puisse t'atteindre. Laisse Dieu siéger dans ton âme. Et alors, et alors, tu demeureras avec lui maintenant, demain et dans les siècles sans fin. Parce que c'est là qu'il t'attend. C'est là qu'il t'attend. C'est là qu'il t'attend. J'avais une parole d'espérance pour toi ce soir. J'espère que le Seigneur a fait que cette parole d'espérance est arrivée en son cœur. J'avais une parole de consolation pour toi ce soir. J'espère que le Seigneur t'a rejoint dans ta détresse ce soir avec les paroles avec la parole de Dieu. J'avais une parole ce soir pour te, te, te, te, te, te connecter davantage à ton Dieu. J'espère que ce soir, le Seigneur t'a rejoint et qu'il va t'accompagner chaque jour dans la chambre haute pour que tu restes connecté à lui. J'avais une parole ce soir, une parole d'espérance, une parole, une parole, une parole d'espérance. J'avais une parole pour toi, adorateur, adoratrice. Alors si cette parole t'a rejoint, rendons gloire à Dieu. Si cette parole a touché ton, ton âme, rendons gloire à Dieu. Si cette parole a touché ton âme. Je, je, veux, je veux vous dire, je suis resté connecté pendant près de 20 minutes. Je, ne, je, je, je, je, je, je cherchais à faire approuver la vidéo. Mais je veux dire, à aucun moment, à aucun moment, à aucun moment, j'ai été... Dé, dé, je, je me suis détourné de... Ou, je vais être un peu irrité, mais à aucun moment. À aucun moment. Je chantais un cantique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon Dieu, mon Dieu est mon Dieu, mon Dieu est mon roi, Jésus est Seigneur. Toute la prière que je faisais c'est dit, Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, J'ai répété, Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, je fais tout, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et voilà, voilà que ce soir, depuis le matin, lorsque... <rire> J'ai pensé, j'étais spontanément, j'étais même assise à l'église quand j'ai envoyé un message à ma grande soeur pour lui dire à qui irions-nous. Je n'avais pas entendu ça. J'étais assise à l'église, ce qui n'est pas mon habitude de prendre le téléphone. Mais j'étais assise à l'église quand je ai, ai, ai, ai, ai lui envoie. Elle a dû voir que les messages même étaient lapidaire. J'ai mis à qui irions-nous, à qui irions-nous, parce que ce soir je voulais qu'un adorateur soit soit dans la révélation de ce que, de ce que celui qui est avec lui aujourd'hui, c'est celui-là qui l'attend dans l'éternité. Et donc, ne te pose même pas la question, tu as la réponse, tu as la réponse, il t'attend dans l'éternité. Quand on dit que tu as les paroles de la vie éternelle, c est, c est, c est, c est, il t'attend dans l'éternité, il est avec toi aujourd'hui et sera avec toi demain. Merci adorateur, adoratrice. Merci adorateur, adoratrice. Oui mon frère, tu peux le dire. Tu peux le dire. Pour toutes les fois où nous avons été indisciplinés, pour toutes les fois où nous avons manqué d'espérance, pour toutes les fois où nous n'avons pas cru que Jésus seul était la vérité, pour toutes les fois où nous n'avons pas cru que notre regard est toujours fixé sur le Christ peu importe la situation, pour toutes les fois... Où le doute s'est installé dans notre, dans notre cœur, quant à la nature, à la nature de notre Dieu. Pour toutes les fois où nous avons été détournés, ne serait-ce qu'une seconde, de, de, de, de, de l'amour de notre Seigneur, nous avons le droit de lui demander pardon et de lui dire, et de lui promettre, de proclamer en ce soir, de dire en ce soir que nous avons compris, que comme Pierre, nous voulons crier en ce soir, à qui rions-nous Seigneur Seigneur, nous n'avons nulle part où aller. Toi seul es la parole, toi seul es la vérité, toi seul es le chemin, toi tu, tu es la vie, tu es la lumière du monde. Oh, tu es notre étoile brillante du matin. Seigneur, tu es le guide, tu es notre étendard, c'est avec toi que nous voulons être connectés. Et je veux en ce soir, dire à un adorateur et à une adoratrice, reste fixé, garde le regard fixé, sur le dieu de gloire garde le regard fixé oh c'est garde le regard fixé sur lui parce que tu vas enfanter de la gloire de dieu oh tu vas enfanter de la gloire de dieu adorateur adoratrice tu vas enfanter de la gloire de dieu garde le regard fixé sur lui garde le regard fixé sur lui Oh, que l'Esprit de Dieu te couvre, adorateur, adoratrice. Que l'Esprit de Dieu te couvre. Que l'Esprit de Dieu te couvre et qu'il te permette, Seigneur, de n'avoir que le souci des choses de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te couvre et qu'il te permette de n'avoir que le souci des choses de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te couvre. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne que cette semaine qui vient soit une semaine, j'allais dire, de connexion avec Dieu. Je ne sais pas quel engagement tu as pris avec le Seigneur, mais je veux te dire ce soir de prendre un engagement avec Dieu. Je veux te dire ce soir, Seigneur, d'établir de, de, une nouvelle alliance avec ton Dieu. Je veux te dire ce soir de te connecter davantage, établir une nouvelle alliance avec ton Dieu ce soir parce qu'il est fidèle et il va se révéler dans, la, dans sa gloire dans ta vie. Il va se révéler dans ta vie parce que ce n'est pas fini. Là où tu penses que c'est fini, là où tu penses que tout est mélangé, là où tu penses que tout est compliqué, mais ben lui, il va se révéler à toi dans sa, en cette semaine qui vient. Il va se révéler à toi. Oh, ce mois d'août ne finira pas. Sans que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Peu importe, au cœur de la détresse que tu vis, au cœur de la douleur que tu vis, Dieu va se révéler à toi dans toute sa gloire parce qu'il Dieu, et que de toute situation, de toute situation, il peut, il peut, il peut faire surgir sa gloire. Souvenez-vous de cet aveugle né, souvenez-vous de lui. S'il était aveugle, on se demandait est-ce que c'est ses parents qui ont péché Est-ce que c'est ceci Est-ce que c'est cela Mais non, Dieu voulait se manifester toute sa gloire dans sa vie, dans sa guérison. C'est pour cela, c'est pour cela qu'il s'est rendu aveugle. Alors je veux te dire, adorateur, adoratrice, ne crains point. Ne crains point, tu es avec le roi de gloire et son royaume, sa royauté n'est pas d'ici. C'est pourquoi tout ce qui peut t'arriver est de l'ordre du surnaturel. Est de l'ordre que toi et moi assis ici devant son trône, nous ne pouvons pas comprendre parce qu'il est le Dieu souverain, il est le Dieu de gloire. Je veux te dire en ce soir, tu veux te dire en ce soir, garde cette parole à ton cœur. Et chaque fois, chaque fois, chaque fois que le doute va t'envahir, chaque fois que tu vas penser que ce chemin n'est pas le, le chemin que Dieu t'indique hein, est, est, est, est, est peut-être trop compliqué, souviens-toi de Pierre et crie, crie à toi-même, à qui irais-je pour que ton regard se détourne de ce chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Alléluia. Pour que son chemin ton regard se détourne de ce chemin qui n'est pas son chemin. Je voudrais faire une prière pour toi ce soir, adorateur, pour finir. Faire une prière pour toi. Je vais faire une prière pour toi ce soir. Je vais prier, prier pour toi. Je ne sais pas quel problème tu as, mais je veux te dire ce soir, je veux te dire que le Seigneur me met à cœur, que la situation que tu traverses ce soir va se dénouer, parce que le sang de Jésus est versé dessus maintenant au nom de jésus je veux te dire ce soir que l'esprit de dieu l'esprit de dieu m'envoie te dire que le problème que tu, tu penses être un problème il ne l'est plus parce que le seigneur l'a déjà dénoué au nom de jésus que le sang de jésus vous lave que le sang de jésus vous accompagne que le sang de jésus soit votre armure oh seigneur maintenant même en ce moment en ce moment précis en ce moment précis j'élève des barrières de feu autour de vous afin que rien rien ni personne ne peut vous atteindre parce que vous vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes les préférés de Dieu. À toi, toi qui es dans la douleur, oh, reçois la consolation au nom de Jésus. À toi, à nos deux mamans qui sont dans la douleur, je vous dis ce soir que le Seigneur m'envoie vous dire que son esprit vous console maintenant au nom de Jésus parce qu'il est Dieu. Que Dieu, que Dieu, que Dieu, que Dieu, le Dieu que vous servez, que le Dieu que vous servez se souvienne de vous. Que le Dieu que vous servez pose sa main et que jamais pose sa main sur vous et que jamais, jamais vous ne quittez sous son radar. J'aime à dire sous le radar parce que nous sommes tous ici. Nous sommes sous le radar de Dieu. Nous sommes sous le radar. C'est pour ça que rien ni personne ne peut nous atteindre parce que celui à qui nous sommes connectés il est le Dieu puissant, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu des victoires. Nous sommes victorieux en Jésus parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Adorateur, adoratrice.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 Oh Seigneur, toi qui as permis ce moment, je veux te dire merci. Toi qui as permis que nous soyons rassemblés en ce soir, je veux te, te lever en gloire et en dignité. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur pour les cœurs que tu guéris aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour qui nous environne maintenant. Merci Seigneur pour cette famille que nous formons. Ô oh, Seigneur, pose ton regard sur nous. Pose ton regard sur nous et que jamais nous ne nous détournons de toi parce que tu es Dieu. Nous n'avons nulle part où aller. Devant, derrière, nous n'avons nulle part où aller. Et nous voulons demeurer dans ta présence maintenant et au jour d'éternité. Amen. Amen. Amen, Je, je, je, je, je, je, je n'arrive pas à arrêter. Je n'arrive pas à arrêter parce que mon, mon cœur déborde. Mon cœur déborde de. Il y a quelque chose dans mon cœur que j'ai envie de vous communiquer ce soir. Il y a quelque chose dans mon âme que j'ai envie de vous communiquer ce soir. À qui ir, irions-nous À qui irions-nous Je vais vous dire où nous irions demain. Nous irions à Atmosphère de prières et de louanges. C'est là que nous irons demain. Rendez-vous demain que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.